Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais vous parler d'un bon plan pour arrondir vos fins de mois c'est à dire de vendre sur Rakuten moi ça me permet de dégager un 13ème mois euh, donc voilà Rakuten je pense que vous pouvez connaître déjà parce que c'est quand même assez connu c'est anciennement Price Minister et moi, je compare toujours les prix euh, quand j'achète un bien culturel en, euh, sur Amazon et Presse Ministère et Rakuten. Et euh, pratiquement, euh, dans, la, dans la très grande majorité des cas, c'est toujours sur Rakuten où on fait les, les meilleures affaires. Donc en ce moment, il y a des... Vous voyez, il y a des, des promos, des soldes. Et euh, donc j'ai une boutique sur euh, ce site, sur Rakuten. Je mettrai le lien vers ma boutique. C'est essentiellement des, des livres euh, catholiques euh, ou sur le nouvel ordre mondial. Et euh, bon, je, je vends aussi des DVD, euh, quelques CD de musique, etc. Euh, sachant que euh, ça, je, je vends... Euh, donc, euh, par exemple, en, en 2020, j'ai vendu 173 objets, donc essentiellement des biens culturels, et j'ai réalisé euh, un chiffre d'affaires de 2272 272 euros, euh, sachant que c'est pratiquement euh, ce que j'ai touché, parce que, euh, certes, il faut retrancher les, les enveloppes, le coût des enveloppes, euh, et quelques centimes euh, parfois pour les frais de port, sachant que les enveloppes coûtent euh, quelques centimes, hein, euh, peut-être 30 centimes l'unité, grand maximum, et euh, la plupart du temps, vous n'aurez pas avancé les frais de port parce que euh, Rakuten travaille avec euh, des concurrents à la poste, euh, des relais en fait, des relais pick-up, où là, vous n'aurez pas de de frais de port et euh, lorsque les acheteurs utilisent la poste en fait euh, Rakuten vous rembourse une partie des, des frais d'expédition donc euh, au final ça vous ça vous coûte quand même que quelques euros mais on peut dire que j'ai dû toucher euh, plus de 2000 euros euh, sur l'année euh, 2020 euh, en vendant mes biens euh, culturels sur Rakuten sachant que ce n'est pas imposable il euh, y a quelques exceptions. En principe, les, les ventes de biens entre particuliers ne sont pas imposables, mais il y a des exceptions, mais ça concerne les métaux précieux par exemple, ou les œuvres d'art, les bijoux, ou les biens à plus de 5000 euros il me semble. Donc voilà, donc je me propose, si vous ne connaissez pas ce site, de vous parrainer, si vous n'avez pas de compte encore. Euh, parce que vous, vous pourrez euh, gagner un coupon de 10 euros valable pour un montant minimal de commande de 20 euros donc il suffit de donc comment ça marche donc je, je vais vous envoyer je vais vous mettre le lien vers ce vers cette page où là vous aurez ce code à, à utiliser lors du paiement et donc euh, donc voilà c'est 10 euros à valoir pendant 90 jours pour une commande de 20 euros minimum, et cette offre est valable uniquement pour les nouveaux utilisateurs, pour ceux qui n'ont pas de compte encore. Donc c'est gratuit et sans engagement, je, je précise. Euh, et donc voilà, il faut euh, euh, ensuite euh, faire un achat de, de 20 euros minimum, et vous, vous, vous pourrez euh, vous pourrez donc euh, avoir ce coupon de réduction de 10 euros. Donc euh, il faut vous inscrire pour bénéficier du coupon, il faut non seulement vous inscrire sur Rakuten, mais aussi vous inscrire au Club Air, donc qui est gratuit et sans engagement. Donc vous aurez 5% de vos achats offerts dans votre cagnotte, 2% euh, remboursés euh, sur vos ventes. Voilà, vous pourrez parrainer et gagner 10 euros par un par, par filleul, pardon. Euh, vous pourrez euh, aussi euh, voilà avoir 10% remboursé chez plus de 1500 partenaires, une garantie de 2 ans sur le reconditionné et euh, bon bah apparemment des contacts privilégiés avec le service client. Voilà, je pense que c'est la nouvelle année et euh, c'est bien de, de faire un peu l'inventaire. Euh, de ce que l'on peut vendre euh, je pense que vous pouvez regarder ce que vous avez euh, dans vos armoires et, et regarder si par exemple un livre ou un dvd euh, bah, finalement vous soit enfin si vous réutiliserez le, le bien culturel c'est à dire si vous allez relire le livre si vous allez revoir le film autrement vous pouvez soit donner la, la chose euh, soit la jeter soit euh, la revendre sur Acuten. Euh, sachant que euh, voilà si vous êtes un gros consommateur de biens culturels comme moi par exemple moi je lis un livre un livre par, euh, par ce, enfin au moins un livre par semaine euh, sachant que je, je ne garde pratiquement rien en fait. C'est ça le secret aussi, c'est que je, je ne garde pratiquement rien de ce, que je, de ce que je consomme comme bien culturel. Et à chaque fois, je propose le prix le plus compétitif. Donc ça, c'est mon secret euh, sur Acuten. Sachant que j'offre aussi des surprises euh, si si personne si j'ai si une garantie que la personne est catholique, euh, autrement dit, si elle achète un bien quintolique, je rajoute des surprises euh, au colis. Donc voilà, je pense que la nouvelle année est une période propice pour se remettre en question, pour faire euh, un grand nettoyage d'hiver. Voilà ce que je voulais vous dire. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo.